Ok, salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On se retrouve aujourd'hui à CrossFit Initium. C'est la toute première salle qui a ouvert dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est la salle la, la mieux cotée dans, dans notre région parce qu'il y a les meilleurs compétiteurs, les meilleurs coachs. Donc les gars, si vous êtes dans le secteur, CrossFit Initium, c'est à Villeneuve-Das qui aura l'adresse en description. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un mec de la salle. J'y vais parce que je suis un feignant justement. J'aime bien me pousser, me reposer une minute trente, faire du muscle, être beau pour l'été et c'est tout. Là, aujourd'hui, on va rencontrer des vrais athlètes, des mecs qui viennent s'entraîner cinq fois par... Faut deux fois par jour pour être des vraies machines de guerre. J'ai l'habitude de vous appeler des, les guerriers. Aujourd'hui, on va voir si j'en suis un véritable. Je suis pas sûr, les gars. Je viens de faire la science. Donc, je sais déjà comment j'ai terminé. Euh, je vous laisse profiter. Bonne vidéo. On n'oublie pas le petit like. Je suis mec bizarre encore, lui. Suis-moi, je vais te montrer euh, un truc. Euh. Non, je rentre pas là-dedans, moi. C'est là où je finis euh, après la séance, <rire> je vous le promets. Si je tiens pas ma parole, vous likez pas, vous commentez pas. Peut-être tu vas tenir, hein. on sait pas. Hein. Jamais. T'as un bon passé de sportif en cardio, ça va. <coughs> en ce moment, t'es léger, on va dire, non, ça va. Les gars, je ressors de deux semaines sans training. Je suis malade, j'ai toutes les excuses du monde, là. J'ai pris deux semaines d'arrêt, là, après les photos. Et bah, ben, aujourd'hui, c'est la reprise et on reprend du crossfit. On est fou. Sur FF, on est fou. On calcule rien, on fait n'importe quoi. Bon, Je crois qu'il va les faire. Euh, on va les faire. On bah Articulaire, mobilité, tout ça. On va faire comme il On va commencer avec de l'alterophilie, il me semble. Et après, ouais, il y aura bah de l'arraché. L'arraché, c'est. Euh, T'as vu quand tu prends la barre au sol en soulevé terre Tu la lances au-dessus et tu au t'arraches et, et Manon, on va prendre en compte l'échauffement. Et euh, les warm up de Manon, c'est ça vaut une séance. <rire> Donc, déjà, on va faire une séance avant la séance avec Manon. <rire> Moi, j'ai fait l'échauffement et je m'arrête. C'est bon On aura assez pour la vidéo De toute façon, sur YouTube, c'est quoi C'est 10 minutes le temps de vidéo C'est ça. Bon, le temps de l'échauffement, on aura une bonne séance Crossfit. <rire> Qu'est-ce que vous allez faire comme warm-up Alors, la team. Donc la prise de barre, toujours la prise au snatch, c'est-à-dire la barre l'écartement assez large pour mettre la barre dans je le de hanche. Je vais lancer un aimable. Toutes les minutes, vous allez me reproduire euh, un certain nombre de mouvements. Donc ma barre est aux hanches, je vais venir faire le premier mouvement, le premier mouvement que j'ai fait au PVC. C'est-à-dire, je hausse les épaules, je tire, je passe. Bien sûr, vous avez une charge, c'est pas comme avec le PVC. Si vous ne mettez pas de vitesse, la charge sera trop lourde pour vous, d'accord Donc essayez vraiment de mettre le haussement d'épaule, je tire, je passe. Une fois que j'ai fait ça, je pose la barre sur les épaules, je vais je propulse, je descends, je pose. Une fois que vous avez fait les trois, vous faites vos trois over squat. Je descends, squat, je remonte. Une fois fini ça, je pose ma barre, je me mets de profil, je me mets sur mes genoux, je fais trois kneeling jump. Donc là ici, je saute, puis je saute. C'est bon pour vous, ça sera six minutes. Ok, donc là ici, je pivoter les épaules, je tire au-dessus de la tête. J'en ai trois à faire. La barre, proche de vous. Une fois fini les trois, je garde ma barre au-dessus de la ah, tête. c'est pas bon, tu fais bien. Donc, je pose sur les épaules, je vérifie tout. Yes! Parfait, nous sommes fait les trois squats. C'est quoi? Ni ninja. Avec tous les genoux. Allez gros. J'ai jamais fait ça. Nickel, on se montre à tous les pieds. Cherchez à aller le plus haut gros. Encore, plus possible. Plus haut. La personne qui s'occupe de tourner les jeux de loi qui est plus athlétique que nous. <rires> Parlons-en. Allez. Oh. Oh. Oh. T'as fait tes overhead squat Ouais. Oh. Menteur. Ouais, deux. <rire> ouais. Ah, tu devrais durer les reps. T'as pas entendu Allez, gros. Termine. Termine. Petit ressenti à chaud de cet échauffement. Attends. faut récupérer. On a 10 minutes là pour récupérer. Je sais pas, je crois qu'ils travaillent encore leur technique. Non, y leur technique en attendant. Si vous avez bien compris, je passe au niveau plus facile. Parce que le overhead squat, c'est comme ça que ça s'appelle Comment c'est technique les gars Donc travailler sur un mouvement que vous n'avez pas, c'est impossible. J'ai mon cœur qui commence à accélérer. Mes muscles qui commencent à tétaniser. Et vu que le mouvement je l'ai pas, c'est impossible à suivre. Du coup là en gros je vais prendre un peu comme les power, une grosse boule que je vais passer au dessus de ma tête. Et je vais enchaîner plusieurs fois. Elle m'a dit pour apprendre à... Contracter à, les fessiers. Voilà, contracter les fessiers et engager les hanches. Et moi je sais que le crossfit, il y a beaucoup de mobilité de hanches et d'épaule. Et c'est vraiment ce que j'ai de voir. Donc je vais Tout Ce que tu vois là, est-ce que ça pourrait te plaire potentiellement Ouais, parce qu'en fait, tu bien encadré. Et ils t'apprennent euh, chaque technique, tu vois. Chaque mouvement, tu sais que tu vas progresser ici. Alors qu'en salle, tu livré à toi-même, tu vois. Après, c'est plus facile la muscu, on va pas se mentir. Mais c'est plus simple la muscu. C'est plus facile quand même. Hein. Tu vois, là, ça a sonné toutes les minutes. Ouais. Là, cette fois-ci, ça va sonner toutes les deux minutes. Okay. À chaque fois que ça sonne, tu vas devoir faire chacun soir. Une fois que tu as fait tes 60 caseaux, la deep clean. Donc là ce que je veux c'est que tu comprennes qu'il faut rajouter de la vitesse à ta charge si tu veux qu'elle te paraisse plus légère. Le principe, tu as la balle sous le bassin. Tu vas placer tes doigts, ta balle sur tes doigts. Là tu vas pousser sur tes jambes, l'encercler. Tu vois, elle est proche de moi. Une fois qu'elle est là, je l'envoie en me redressant. D'accord Du coup, comme tu auras une balle un peu, un peu plus grosse, là tu la, tu la fais basculer d'un côté à un autre. Tu la prends, tu l'encerres, tu l'envoies au-dessus de ton épaule. Ça marche pour toi Je vais chercher. Voilà, tu, tu l'enserres. Encercle. Alors, encercle-la bien, voilà. Et là, tu te redresses. Voilà, maintenant, tu essayes de me faire la même chose. Regarde mes pointes de pied. Ouais. Tu vois, tu vas vraiment envoyer. Et là, envoie. Boum. Voilà, nickel. Ouais. Tu tu t'envoies. Hop, et là, tu t'envoies vers le haut. Parfait, nickel. Ouais. Tu vois, pour vraiment tu te dises tu fais un certain arrêt, ouais. ça va t'épuiser. D'accord Elle l'a fait tellement facilement. Ouais, <rire> j'ai pensé pareil. T'en serre et t'envoies. Bien, yeah, voilà. Ouais, nickel, c'est bien ça. Elle fait combien celle-là bas euh, il, se fout, il se fout de ma gueule lui. Ouais, ouais. oh, on va jusqu'à 136. 136. Ouais, grand, dit 45, c'est pour les filles. Ça, c'est le poids. Bah, enfin, t'as vu, l'a fait. Ça, c'est le, en fait, le poids classique femme en compète. Le poids classique homme en compète. Et après, on a 90, c'est le poids entre guillemets élite en compète. Et après, nous, on s'entraîne avec 114, 120 et 136. Moi, oh, ça me paraît énorme quand tu me dis un 136 muscles, comme de 130, ça. 136, on est 4 on est à la faire ici, on n'est pas une tonne. C'est énorme. Après, c'est comme tout, c'est l'habitude. Ouais, c'est ça, il y a Exactement. aussi beaucoup de techniques. Celle qui nous coach maintenant, c'est meilleure d'Europe. Elle fait partie des meilleures d'Europe. Ouais, elle l'a voilà, pris avec une facilité, la balle, quand tu l'as portée, je me suis dit, mais il fait semblant, c'est pas possible. C'est bras, <rire> je sais pas si vous avez vu. Bon, les gars, ça va, j'ai bien fait, je suis venu avec la corde Everjump. Jump. Vous avez 10% de réduction, je crois Ouais. Avec le code FF10. Donc là, on a la meilleure corde. Ils ont beau faire du crossfit, j'en fais jamais. On a la corde. <rire> Comment je suis content de pas le faire Elle <rire> a la tête de ma mère. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'est ouais, bon on est nul, en on, on est nul Gros, tu les mets en dessous du développé couché à 160 Ils prennent pas, soulever terre pareil ouais, tu en vois En voilà. on est même pas des powers, on est des bodies Quelle, Je fais un power, j'ai des pertes de power Mais là, à côté de moi, c'est des vrais guerriers Filme un peu là, les vrais guerriers Là, ça va être une musique, on va couper euh, le fond c'est se sport de pute à la muscu Il n'y a pas de respect <rire> Regardez Jason regardez. Je ne pas de muscu Filme un peu <rire> Vous avez vu euh, la machine placée Pareil, on aura un bip Mais cette fois-ci, tous les 5 minutes Ok, t'as 6 passages, donc t'as 2 tours. Le premier 400 mètres, hein, donc tu cours autour de la salle okay Ça fait comme m. 400 mètres 400 mètres. Tu vais tu tout le temps gauche, gauche, gauche, gauche. gauche. Est-ce que tu mettrais sur les tractions Il sait faire des muscles à la il, de... ouais, ouais, il sait faire des muscles à la Parfait. Bon, en ce cas, tu vas faire des muscle Quoi qu'il yes. arrive, je t'arrêterai. Je te laisserai quoi qu'il arrive une minute de pause. C'est-à-dire à 4 minutes, je te si dirai t'arrêter. Même si t'as pas fini, on s'en fout du nombre que tu as fait. Au euh, moins, ouais. ça te permet juste de récupérer pour le poste suivant. Tu pars sur 800 mètres de vélo. Une fois que tu as fini les vélos, 16 burpees box jump over. Je sais pas t'as déjà fait des burpees. Ouais, tu sautes au-dessus de box. Et tu ouais. sautes ouais. au-dessus saute au d'une box. Oh. Aujourd'hui, taille 50. D'accord Parce que tu vas voir qu'à le vélo, les jambes vont pas sauter euh, aussi haut que ce qu'on pense. Pour le dernier, à la place des 120 DU, d'accord Tu vas faire 25 ce qui arrive. OK. 25 ou 20 25. Euh... 25, 25 c'est bien 25. Non, on va faire euh, 25. 25. <rire> Je connais pas du mais... tout cette machine. Je vais te montrer okay. comment on Dans ce cas, on fera 20 cales au je te montrerai <coughs> comment on l'utilise. Il faut le fumer, lui. Ah oui, il a mort, là. Une fois que tu as <coughs> fini de faire les 20 cales, 20 mètres de la <coughs> <Astin> wall, <coughs> donc euh, marche sur les mains. Euh, on en fera 40, du coup, pour équivaut aux au 20 mètres. Et ensuite, quand on met de 10 bols, la 10 bols que tu as prise, tu vas la mettre au niveau de ta poitrine. Et tu vas devoir marcher sur 20 mètres, okay. sur euh, des, des palis de 10 mètres, donc 4 palettes. Ça marche pour toi Parfait. Hello. Monsieur le... Est-ce que c'est quoi ce que tu dois faire là du coup Je dois reposer. Non. Oh. C'est quoi que tu dois faire du biking. Après ça, je fais du yoga. J'irai tester le yoga. <rire> pas laisser tomber FF là quand même, tu vas pas laisser tomber la communauté qui compte sur toi pour terminer Il ouais, a envie la de la vous la dire d'aller la... vous faire foutre Je suis là pour qu'ils se foutent de ma gueule que Je savais les finir comme ça Allez, 20 cales Moi je fais du divertissement, pas Bazinga Allez, Bazinga il aurait fait en slip ça Allez, t'as 20 cales à faire Sois rapide sur le début, elle t'a dit, c'est plus facile comme ça après Voilà, ça même ça, il, il le fait, allez un cale Tu te fous de ma gueule, t'es dans la merde La toux qui vient d'avoir c'était une toux à deux doigts du vomi je l'ai reconnu C'était une toux qui dit je vais peut-être vomir Prends du repos elle t'a dit t'as le droit gros T'as le droit de te reposer T'as le droit de te reposer J'arrête Youtube oh, Ouais chaleur, Non, j'arrête Youtube les gars C'était la dernière vidéo de la chaîne tu préfères quoi Me dire un KFC, un quick ou un Burger King Je suis direct expert comptable. Je vais être dans mon bureau, je vais être bien. Ah, c'est trop. Ouais, moi le crossfit c'est un sport qui pourrait me correspondre, je suis sûr que j'aimerais. Bah vraiment, c'est un super sport. C'est juste les gars, je monte d'entraînement. Les yeux ils sont rouges, j'en dirais mes trois wesh gros. Je vais te vomir. Allez, on termine. Lloris il est en slip. Ça, je sais le faire. Ouais, ça je vais vomir. Bah justement, t'as dit que t'allais vomir, donc termine. Oh, Le meilleur moment, c'est quand ça s'arrête. Ah ouais, c'est quand ça s'arrête. D'accord. <rire> Je pouvez le remercier, c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. C'est horrible. Bah non, c'était une bonne séance. Hein. Après, euh, comme disait Jason tout à l'heure, c'est un effort spécifique. Après, tout le monde se donne euh, au même titre, mais avec euh, des adaptations, des poids différents, etc. Mais on est là pour tout se donner à fond. Et... C'est ça, en fait, avec l'espérance, vous pouvez gérer votre effort. Moi, j'avais pas de modèle de référence. Du coup, je sentais que dès que j'allais dans le rouge, j'allais vomir. C'était dur. La différence avec la muscu, c'est que eux, c'était des vrais sportifs, les gars. Bon, en fait, en faisant ce sport, je me suis je me suis souvenu pourquoi j'avais commencé la muscu. Et c'est surtout parce que c'était un sport de feignant. Et j'ai pas peur de le dire. En fait... On y va, on a la chance de pouvoir faire un sport qui nous permet d'être bien dans notre corps sans trop d'efforts. Alors que là le crossfit, tu y vas deux fois par semaine, tu sais tu vas souffrir. En vrai, tu n'as pas envie d'y aller si pas vraiment si tu vraiment n'aimes pas ça, tu n'iras pas. Mais je pense que je vais m'arrêter là. <rire> c'était une belle rencontre. <rire> Ce sera une belle ex. Voilà, une histoire d'un soir, c'était parfait. Mais... <rire> C'est trop pour moi. Et avant de terminer, j'aimerais bien que tu essayes cette corde. Vu que de vous, vous pratiquez beaucoup, la va à sauter. On a reçu ça sur Fitness Fusion. Du coup, euh, j'ai essayé des DU avec. Ouais, Il l'avait déjà fait utiliser en plus à un point. Hein. Ouais, ouais, on ne l'avait pas montré en vidéo. Bah, bah, ouais. elle, est, elle est un peu courte pour moi, mais je vais bien essayer. OK, comme ouais. ça, tu nous dis clairement ce que tu la Bah, elle est, là, elle est un peu petite pour court. moi. Ouais. Elle est bien, mais elle est un peu petite. Ouais, elle est cool. Il lui reste du jus quand même. Il coup. reste du jus, ah ouais. Non, les roulements sont bons. Après, pour une corde crossfit, elle est un peu lourde. Ouais. Bon, on sent que les roulements sont bons. C'est qualitatif, il n'y a pas de souci. Donc les gars, <rire> si vous voulez ça, FF10 sur le, le site euh, Everjump. C'est le nouveau partenaire de Fitness Fusion. On les a à l'année. Ils nous aident beaucoup cette année pour euh, réaliser tous les projets qu'on a. Pour euh, payer le risque aussi. <rire> C'est le <rire> coup de chair, le garçon. Donc les gars, FF10, n'hésitez pas. Euh, merci d'avoir regardé la vidéo entière. C'était Fitness Fusion. Force et fun.